Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais de deux mesures essentielles qui vont vous permettre d'évaluer votre terrain, notamment si vous souffrez d'arthrose. Ces deux paramètres sont des indicateurs, donc cause mais également effet. Le premier de ces paramètres, c'est votre taille. Donc si vous n'avez pas l'habitude de vous mesurer régulièrement, eh bien je vous demande de vous mesurer donc comment faire ben, C'est tout ça, vous vous collez un mur, vous mettez une équerre au-dessus de la tête ou un livre, vous marquez exactement l'endroit et après si vous n'avez pas de, de toise, vous mesurez avec un mètre et vous saurez exactement euh, votre taille d'aujourd'hui. Ce qui est important c'est de savoir quelle était votre taille à 20 ans. Parce qu'il faut savoir que normalement nous devons diminuer de taille mais très lentement et très peu. C'est-à-dire qu'après 40 ans, eh bien, nous sommes susceptibles de perdre 1 cm de hauteur par dizaine d'années. Ce qui veut dire qu'à 80 ans, si nous mesurions 1 m, mettons 80, eh bien, euh, mesurer 1 ,76 mètre 76 n'est pas quelque chose d'exceptionnel et d'anormal. Mais dans le cas d'arthrose vertébrale ou même des articulations, cette hauteur peut diminuer pour deux raisons Essentielle. La première, c'est la déshydratation progressive des disques intervertébraux. Donc, je vous rappelle que nous avons 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires. S'il y a une diminution d'un millimètre par euh, vertèbre, ajouté au vieillissement naturel, cela fait une diminution de hauteur notable. Donc, euh, mesurez-vous et comparez. Alors, si vous avez une différence plus importante, eh bien, il faut commencer à prendre les choses au sérieux. La deuxième cause de perte de hauteur, ce n'est pas la différence de hauteur réelle, mais une différence de hauteur relative qui est due à l'accentuation des courbures. Vous voyez, voilà, comme ceci. Voilà, si vos courbures s'accentuent, vous avez forcément, vous voyez, une diminution de hauteur. Et cela peut euh, occasionner une différence de 2 à 4 cm, voire plus. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous, vous tenez, voilà, ma, pose, ma posture normale. Si je me tiens mal, si je me tasse, si mon dos s'arrondit et mes cervicales, vous voyez, se mettent en avant, cela fait une différence de 4 à 5 cm facilement. Ensuite, il y a le flexum du genou qui nous rapetisse. Flexum de hanche qui nous rapetisse également. L'aplatissement des pieds qui peut aussi contribuer à ce raccourcissement général. Donc, si vous avez perdu plus de 1 cm par dizaine d'années à partir de 40 ans, eh bien, euh, il faut prendre les choses en main et consulter sans tarder un ostéopathe posturologue afin de faire un bilan général, ostéopathique et postural. Le deuxième paramètre, la deuxième mesure, c'est le poids. Est-ce que vous vous pesez tous les matins Si vous ne le faites pas, eh bien, il va falloir prendre cette bonne habitude, parce que le, le gros problème de beaucoup de nos concitoyens, environ 20 à 30%, c'est une prise de poids anormale, c'est-à-dire au-dessus de ce que le corps peut supporter. Et lorsque l'on sait que l'augmentation de poids entraîne une augmentation de la masse graisseuse qui elle-même crée un état inflammatoire chronique, vous comprenez pourquoi je donne tellement d'importance à ce problème de surcharge pondérale. Donc je vous mets juste ici, là, un petit tableau. C'est vraiment quelque chose de très succinct. Vous avez en dessous euh, de, de cette vidéo. Un lien qui vous envoie sur un, sur un site qui vous met toutes les formules que vous pouvez très facilement euh, utiliser pour connaître votre poids idéal. Alors si vous avez du poids en trop, eh bien, il est grand temps de commencer à réviser sérieusement votre alimentation, car n'oubliez pas, comme le disait le professeur Signalet, L'alimentation est la troisième médecine, et moi je dirais c'est la première des médecines, puisque toutes nos cellules dépendent de l'apport extérieur, que ce soit alimentaire, respiratoire, de l'eau, etc. Ces deux mesures sont très importantes, ce sont les deux questions primordiales, que je pose lors de mon questionnaire ostéoporose. Alors, si ça vous intéresse, ce questionnaire, eh bien, vous avez un lien en dessous où vous pouvez le charger. Donc, ça fait partie des deux premiers items. Donc, votre poids maintenant, votre poids à 20 ans, votre taille aujourd'hui, votre taille à 20 ans. Ça vous permettra de voir ce que vous avez perdu au niveau taille et ce que vous avez gagné au niveau poids. Eh bien, dans les deux cas, il va falloir essayer d'inverser le processus. Premièrement, essayer de regagner des centimètres ou des millimètres perdus, et vos, les nerfs de votre colonne vertébrale, vos muscles et vos à vous diront merci, et perdre du poids. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, si vous en perdez déjà 10%, ça serait énorme, et si vous pouvez revenir dans la norme, ça serait vraiment parfait. Voilà, alors je n'ai pas Parler des personnes qui ont perdu du poids, qui sont en dessous de la norme, là c'est un cas spécial, et notamment pour les seniors et les super seniors, il ne faut pas perdre de poids, car si on perd du poids, on perd sa masse gracieuse, c'est d'accord, mais ce qui est grave, c'est de perdre ses muscles, c'est-à-dire perdre sa musculature de soutien. Et ça, c'est une source de problèmes gravissimes, donc chute, risque de fracture, ostéoporose, etc. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne, eh bien, inscrivez-vous. Si vous êtes intéressé pour ce questionnaire, eh bien, cliquez en dessous et il suffit de vous inscrire et vous pouvez y accéder directement. Et je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo flash.